Bonsoir à toutes et à Comment ce Je fais cette petite vidéo pour vous montrer à ceux qui m'ont recommandé le site de téléchargement des, des audios euh, traditionnels. C'est-à-dire des musiques traditionnelles, quoi. Voilà. Là, il y a plusieurs abonnés qui m'ont recommandé cela, donc le tuto, c'est pour eux. Voilà. Et donc aussi, vous pouvez me recommander ce que vous voulez. Là, comme ça, je peux me mettre à votre disposition. Dans ce site, je vais aller sur ce site. Voilà, ici. Je la page, j'attends ce que ça télécharge. Ah. Ici, je suis sur la page. Vous pouvez voir. Ici. Vous pouvez voir. Ah. Ici. Vous pouvez trouver plusieurs. Ah, ici. Ça, c'est euh, les choses que j'ai téléchargé récemment. Voilà. Musique et autres. Voilà. Ah. Donc, tous ceux qui m'ont demandé de mettre un site euh, qui va leur permettre de télécharger le sons traditionnel. Ce soir, je fais ce petit tuto pour vous montrer que le site a été créé. Et vous pouvez euh, voir quelques musiques sur si ce site actuellement. Et si vous, trouvez, si vous ne trouvez pas le son que vous voulez, vous pouvez mettre studio commander en hein, commentant euh, ce tuto. Voilà, donc voilà ce sont les sélections jamaïcaines. Voilà, tout ça ce sont des sons. Vous cliquez dessus, vous allez télécharger directement. Voilà, tout ça ce sont ces sons. Voilà, je prends un exemple jamaïcaine je clique dessus. Voilà. Alors on va directement sur le son où je peux télécharger. Je clique ici, je lis. Voilà. Je peux essayer. Salut, le son. Attends, c'est que le réseau, puisse télécharger. Voilà. Ok. Je me pause, Je clique ici, je télécharge. Voilà télécharge actuellement c'est un peu de télécharger moi je parti télécharger je me ai... je me retourne sur le site encore voilà vous pouvez voir ça c'est la sélection j'ai marqué toutes ces soins près toutes ces sons sélection ici on voit sélection florence doigt alors, c'est le son que vous pouvez cliquer là-dessus pour que les serviennes. Alors, quelques sons. La sons que vous ne trouvez pas, vous pouvez me demander, commander en commandant. Je peux mettre sur le site. Voilà, ici, c'est la sélection souli. En tout cas, les gars de... qui connaissent le son connaissent. Voilà, c'est la sélection quantique que c'est. ici, maman Johnny, Johnny, José, quoi sélection que vous pouvez cliquer toujours là-dessus, voilà où vous descendez. Ici, sélection OLD, elle est, bon, là-dessous. Vous pouvez cliquer sur le ici. On dit sélection Clara vous pouvez voir ici. Sélection du Mabéa Que vous pouvez voir, ces sons ici. Voilà, pourquoi la sélection Ici, on dit tout Seba, c'est tout cela, vous cliquez dessus, vous pouvez télécharger facilement. N'oubliez pas de partager cette vidéo à votre, votre ami, que je vu aussi. Voilà, la deuxième partie que je ne vous ai pas encore montrée, c'est d'autres sélections. Vous vais ici cliquer. Petite catégorie, catégorie accueil, cours et logique. Il y a deux parties ça affiche. Vous pouvez trouver aussi d'autres musiques. Voilà, ici, on est des musiques. Et on va décaliser tout ça d'abord. En tout cas, il y a à peu près 3 personnes ici. Vous pouvez trouver. J'attends que ça change la page. Voilà, la page est ouverte Voilà. Et ça est sous suivi de plus j'aime Tous ceux qui ont vécu ce temps, ce monsieur, vraiment, ils chantent. Rencontre, vous pouvez les télécharger ici. Voilà, ici télécharger sur de Richemont. Ceux qui n'ont pas connu, en tout cas, c'est des gars qui chantent bien. Vous pouvez écouter le son et télécharger. Ici Vincent Kelly. Je vous pouvez télécharger ces sons. Vous pouvez télécharger son de bateau. Voilà. Le bateau, vous pouvez trouver. Les télécharger son de Dissy. Voilà, je vais pouvoir connaître cela. Didier Leo. En tout cas, il y, a, il y a à peu près plusieurs. Comment? Vous pouvez télécharger ce site et vous pouvez partager le nom de ce site. Voilà ça. Injecteur.com. Vous pouvez trouver tous vos vidéos là-dessus. Voilà. Vous pouvez me recommander ce que vous cherchez aussi. Voilà. Ici, vous pouvez écrire des commentaires et vous m'envoyer ce que vous voulez. Vous pouvez écrire commentaire ici vous remplissez ce que vous voulez. Vous écrivez voilà. Ici, vous écrivez votre nom, votre adresse. Voilà. Bon, c'est pas forcément que vous écrivez au nom du vos sites, mais celui qui a si vous pouvez écrire nom de vos sites et ici commenter vos commentaires. Va venir chez moi et je vais répondre à ce que vous voulez. Voilà. C'était ce petit tuto n'oublie pas de partager cette vidéo à tous ceux qui veulent avoir des sons qui veulent avoir tout ce que vous me demanderez je vais vous